Je suis artiste scénographe de jardin et je crée des visuels de fleurs et des, et des jardins qui sont une œuvre vivante pour moi. Nous sommes ici dans le jardin éco du 16 bis à Saint-Ouen-sur-Seine, qui est un jardin que j'ai créé il y a 7 ans et qui était en fait une friche d'acacia et qui est devenue une oasis urbaine. On peut voir l'allée de grès qu'on a découvert quand on a enlevé tous les acacias. Et c'est là qu'on s'est aperçu que le jardin avait une histoire, en fait. Et c'était une ferme qui faisait des asperges dans le temps, parce que Saint-Ouen était à vocation agricole quand même, il y a 150 ans. Voilà, c'est une de mes petites cachettes favorites. À petit, euh, l'idée de l'éco-poétisme est née ici. Le concept de jardin éco-poétique, c'est un jardin où l'écologie est un acte quotidien. À cela, j'ai ajouté justement l'accent poétique parce que pour moi c'est très important, notre relation du vivant avec la nature et avec ce qui s'en dégage et ce qui nous permet d'exprimer la beauté des lieux en fonction du lieu qu'on qu investit. Ce qui est important, c'est de, de relier, euh, les artistes et les jardiniers ont ceci en commun, c'est qu'ils ont euh, deux facultés fondamentales qui est la créativité et la faculté d'adaptation. Et on s'aperçoit d'autant plus d'une façon d'autant plus cruciale à l'heure actuelle avec ce qui se passe que ce sont deux qualités vraiment importantes qui vont nous permettre euh, de recréer peut-être un monde nouveau, pourquoi pas. Et dans la pratique, ça veut dire que je m'attache toujours, toujours, toujours dans tout ce qu'on fait à joindre le beau et l'utile. Ici, euh, c'est une, voilà, une démonstration aussi intéressante du beau et de l'utile. C'est une installation de clope qui est un artiste paysagiste et en fait un, ce sont des graines qu'il appelle des graines de pluie donc ça fait ça crée le lien d'une part entre la terre et le ciel et d'autre part dans certaines graines de pluie il y a des, des trous comme vous pouvez voir et en hiver on met des boules de graisse et c'est vraiment ça c'est destiné à être des mangeoires à oiseaux. Et ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, ici en fait déjà, on, on voit qu'il y a quand même un espace de nature qui se dessine. Et c'est ce qu'on appelait avec l'association Via Paysage un living lab. Une fois que ce projet a été mis en place et qu'on s'est aperçu qu'on était en, capable de créer des, vraiment des oasis, dans, dans, des oasis nature dans un milieu urbain, on a essayé d'aller à l'extérieur de manière à faire partager ce projet, partager le concept de jardin éco-poétique, mais plus axé maintenant sur le nourricier dans la ville en fait. Nous avons développé ce projet ici dans la cour du 16 bis et nous avons créé un keyhole garden. Qui est un jardin nourricier en forme de trou de serrure où on a mis en pratique euh, les, le concept déco-poétique, mais qui effectivement se, ma se matérialise d'une autre façon, étant donné que le lieu n'est pas du tout, euh, le contexte n'est pas du tout le même. On propose en fait des ateliers auprès des habitants pour justement agrémenter ces espaces euh, qu'on a ici. Donc on a fait des pochoirs pour décorer un muret de d'un potager. On a une marelle qui en en cours de construction. Donc on a plein de petites choses à la fois pour l'espace, à la fois pour les habitants pour qu'ils puissent rentrer avec leurs différentes créations, et des ateliers plus autour des plantations, du bouturage, des choses comme ça. Notre objectif, c'est de recréer un lien des habitants de la ville avec la nature et que les gens créent des espaces où ils peuvent se retrouver et qu'on puisse créer du lien social à travers ces espaces, ces nouveaux espaces recréés autour des cités par exemple, avec lequel on pourrait faire un partenariat avec les bailleurs sociaux de manière effectivement à rendre utiles ces espaces qui sont quand même la plupart du temps inutiles.